d d d d Et salut à tous, les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais d'abord vous souhaiter une très très bonne année, parce que c'est important. Après, euh, je sais que vous avez fortement aimé la vidéo du concours, donc euh, je pense à en refaire. Euh, après, je pense aussi améliorer les choses, parce que j'ai eu des retours par rapport à la vidéo. Euh, il, faut que, il faut que je fasse euh, autre... enfin, un peu autrement. Voilà, donc je vais essayer de faire ça. Euh, je suis toujours au centre, donc pour le moment, en... la chaîne est en stand-by, stand à... à part si Kwama sort des vidéos, mais je ne sais pas s'il si aura le temps de le faire. Donc voilà, moi je... je vais essayer de vous faire un let's play sur Pokémon euh, Mérison. Alors oui, le let's play, pour que vous puissiez voir un peu... Euh jusqu'où ça va quoi donc j'ai essayé de recommencer un petit peu une nouvelle partie j'ai euh, vous, vous allez pouvoir regarder un peu comment on, enfin comment on joue je, je ne j'éviterai de faire du du enfin du hors connexion donc voilà donc ça c'est du hors tournage donc euh, voilà c'est bien euh, après euh, là ce qui va arriver sur la chaîne donc avant, avant que je parte, je vous mettrai mon trade binder que je n'emporterai pas au, au centre parce qu'on enfin, risque de me voler. Donc c'est pour ça, donc faudra attendre euh, au mois de février pour pouvoir, euh, avoir les cartes, hein, parce que mois de février normalement je reviens cinq jours et chez moi. Il euh, y aura aussi peut-être un petit live où je réponds à vos questions euh, vendredi après-midi. Donc oui, je ferai un live de de on va dire à tout cas c'est deux trois heures mais pas plus hein, parce qu'après j'ai il faut que il faut que je range mon PC enfin il faut que je prépare ma valise et tout donc euh, voilà donc c'est il faut que je range mes affaires euh... qu'est-ce que je peux vous dire aussi euh, oui après euh... bon il y aura encore des ouvertures hein, mais ça ça sera que quand je serai chez moi voilà il y aura encore que des ouvertures. Là, euh, là après, euh, je vais aussi envoyer euh, dans, dans le courant de la semaine, je sais pas quand, mais les, les, les colis pour pour le, du concours. Donc sachez que j'ai bien pris en note les adresses avec qui je vais envoyer. Donc il me en reste encore trois, euh, il me reste trois colis à envoyer. Voilà donc euh, c'est déjà pas mal et après euh, voilà donc euh, j'ai tourné off euh, du... j'ai tourné off euh, du Pokémon Emerald Merizon euh, si vous voulez du Yu-Gi-Oh vous me le direz dans le live hein, parce que pour moi c'est assez simple je je vais sur une station et je le télécharge donc euh, voilà c'est je vous ferai du YoYo -Oh aussi si vous désirez, voilà. Donc sur ce les amis donc je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite encore une très bonne année et on se retrouve très prochainement pour des vidéos sur la timbale -Oh. et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux afin que tous mes mes mes abonnés euh, futurs ou mes abonnés euh, passés sache que même si je suis au centre je refais des vidéos donc euh, voilà c'est parce que je suis bien descendu et ça ça me désole un peu je suis dé... j avant de rentrer, comme euh, je vous l'ai dit dans le live euh, j'étais à 300 abonnés donc j'aimerais bien récupérer mes 300 abonnés j'ai à, à nouveau Facebook donc voilà sachez que j'ai à nouveau Facebook euh, vous, me, vous me trouverez donc sur la Team Astral officielle euh, sur Facebook Peut-être sur la Duel Académie Française si j'accepte encore mon, mon... Ma candidature mais bon... Normalement ça devrait se faire dans le point de la semaine aussi parce que... Il faut que... Il faut que je parle avec un modo, voilà Voilà, et après... Donc euh, si vous voulez voir mon, mon Facebook, euh, c'est Rémi Roman. Vous pouvez pas me tromper. Vous pouvez pas vous tromper. C'est une photo. Euh, je crois que c'est Rémi Roman.38 ou quelque chose comme ça. Mais vous, vous tapez Rémi Roman et vous me verrez. Voilà. Sur ce, donc je vous laisse. Je vous dis à plus. Je vous souhaite une bonne journée. Encore une bonne année. Et on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'est à Team As Radio -Gio. Et ciao tout le monde. s'amuser, normal on est là pour s'améliorer, pour y arriver, on s'entraîne sans répit,